Le Il a mis direct MF. Ulak, t'as crash ou t'as juste la flemme de récolte Il a crash. <rire> Guys, Ulak a crash. Oui. J'en ai vraiment oui. cette connexion que j'ai chez moi. Oui. Moi, bon, je back. J'ai 2000 gold et je vais bientôt avoir en map Ok, ça va. En fait, Alors, Ulak, tu vas revenir sur ou pas Non, Erwan, ferme ta gueule. Merci. Hein ah, ah putain, arrête de dire des choses que tout le monde a compris. Je suis en train de te demander si tu vas revenir sur LOL ou pas. Ah, ah y'a pas, pas de message dans L1, le chat L1, connecté attends, ou déconnecté là. L1, Mais... Ok, je te mute. L1, Mais... okay, Je Me parle plus jamais. J'ai ta... plus envie de t'entendre. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est plus en fait. Je te retire de mes amis. Je te bloque. Tu me parles plus en fait. Dégage de ma vie. disparaît Oh les termes.